Uh... des déchets sur Capard-Bretagne occidentale. L'objectif de cette journée c'est de rentrer dans la semaine européenne de réduction des déchets et donc plus particulièrement pour montrer des trucs et astuces aux gens. Donc en fait ce qu'on a voulu faire c'est recréer une maison pour que les gens puissent trouver vraiment les concrets et pratiques qu'ils peuvent retrouver dans chaque pièce de leur maison. Euh, c'est la dixième année qu'on fait la semaine européenne de réduction des déchets. On a testé plein de, de formules différentes et c'est vrai que celle-ci, en fait, c'est là qu'on rassemble le plus de choses où on a le plus de choses pratiques. Donc c'est vrai que visiblement ça plaît puisqu'on est rendu quand même à peu près, euh, enfin on est à plus de 1500 entrées là, à 15 ans on est à plus de 1500 entrées. Donc euh, on est ravi que ça puisse intéresser et prendre une ampleur comme ça euh, sur période. Alors Je m'appelle Lucie, je suis l'animatrice de la ressourcerie. Euh, le principe de la ressourcerie, c'est de récupérer des choses qui viennent en déchetterie. Donc, euh, on les... si elles sont simplement sales, on les nettoie, on les revend à petit prix. Euh, sinon, si on voit un potentiel artistique, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu plus dans l'air du temps, on prend par exemple une table, on la ponce, on la relook et on la revend euh, voilà, dans notre boutique qui est ouverte tous les jours, sauf le jeudi et le samedi matin. On a 5 salariés depuis le début de l'année, donc c'est vraiment une sacrée montée en puissance. On a beaucoup beaucoup d'adhérents, les gens nous soutiennent, parce qu'ils se disent que rien ne se perd et tout peut se transformer. Donc on a beaucoup de gens qui adhèrent au projet. Alors pourquoi on est venu là Parce que Quimper Bretagne Occidentale nous a demandé de faire l'aménagement de toutes les pièces qui sont ici. Alors, euh, on a utilisé 833 kilos euh, de choses qui partaient à la déchetterie. Donc, on les a relookées, détournées ou simplement, euh, ou certaines ont simplement été nettoyées pour montrer euh, qu'on peut faire euh, euh, des choses super chouettes avec pas grand chose. On peut très bien prendre une étagère sur laquelle on rajoute, enfin, une planche de bois sur laquelle on rajoute une ficelle, des petites perles et ça fait une étagère super sympa donc on voulait que les gens aient des astuces simples qui repartent d'ici avec des idées plein la tête moi je suis Charlotte je fais partie de l'association au goût du jour donc nous en fait on est une association de sensibilisation à l'alimentation toutes les thématiques de l'alimentation aussi bien la nutrition le goût le gaspillage alimentaire les métiers etc et donc Forme Zéro Déchet pour parler justement de ce qu'on peut éviter de gaspiller dans la cuisine et donc du coup on travaille sur des recettes anti gaspille autour des fruits, des légumes et du pain parce que c'est ce qu'on gaspille le plus. Voilà donc on donne des petites astuces pour faire par exemple des boulettes de légumes quand on a un reste de poêlé, un smoothie avec des fruits un peu abîmés ou encore un gâteau au chocolat avec des restes de pain. Bonjour, je m'appelle Aurélie Roger, Donc, je fais partie de l'association Zero Waste Cornwall qui milite pour, euh, pour le zéro déchet, pour euh, la réduction des déchets au quotidien. Donc on sensibilise euh, aujourd'hui, euh, ici, on sensibilise le public pour leur montrer comment on fait pour se lancer dans la démarche, qu'est-ce qu'on utilise, voilà, des papillons, des sacs en tissu. Et puis euh, aujourd'hui, nous avons organisé un atelier sur Comment emballer ces cadeaux de Noël, puisque c'est bientôt Noël, Comment emballer ces cadeaux de façon durable, avec du tissu. Et nous faisons également un atelier Tawashi, pour montrer également comment remplacer une éponge jetable dans quelque chose de durable.